Nous avons voulu, dans notre boutique, euh, comme nous sommes convaincus que nous avons beaucoup de producteurs locaux de qualité euh, à proximité de, de notre commerce, nous avons voulu mettre en avant ces producteurs locaux. Nous en avons une entre 40 et 50 dans le magasin, que ce soit en produits frais ou en produits Sec. Ce sont des produits en termes de frais, ce sont des produits qui concernent la boucherie, la charcuterie, le fromage, le produit laitier. Ensuite, en termes de produits secs, nous avons donc des producteurs locaux et régionaux euh, qui nous permettent euh, de proposer à nos clients des colis cadeaux euh, que nous pouvons réaliser par avance, Donc, que les clients peuvent organiser eux-mêmes, ils prennent les produits, les mettent dans une corbeille et on leur fait leur composition. Nous avons développé aussi une partie de produits qui viennent de, des actes de la région. Ce sont des produits euh, qui sont intéressants parce qu'ils sont fabriqués par des handicapés. On veut aussi euh, promouvoir cette activité-là. Donc à toutes les occasions, nous organisons des podiums. En fait, euh, que ce soit à Noël, que ce soit la Saint-Valentin, la Fête des Mères, nous organisons des podiums. Avec des produits spécifiques pour la période. Donc, euh, et le budget que vous souhaitez mettre dans chaque colis, c'est vous qui le déterminez en fait. Il y a demain. Ouais. Il n'y a, bah, a pas, pas de souci. Hein on vous met ça de côté. C'est gentil. Hein Merci. Au revoir. Bonne après-midi.